Hello les amis, ce mois-ci, j'aimerais vous parler de « un rien peut tout changer » ou en anglais c'est « Atomic Habits ». Je l'ai écouté en audio en fait. Atomic Habits, pourquoi Parce que c'est des habitudes atomiques dans le sens où des toutes petites habitudes, un rien peut tout changer dans votre vie. Donc, je l'ai écouté en audio et quand on écoute en audio, on surligne moins. Et en fait, j'achète les versions en français parce que euh, pour vous les recommander, mais pff, je vais peut-être presque pas l'ouvrir. En tout cas… Euh je vous le recommande vivement. Je vous mets le lien en description parce que les résultats qu'on a dans nos vies dépendent de nos actions et nos actions dépendent des habitudes qu'on a mises en place. Okay pourquoi aujourd'hui, vous êtes satisfait ou pas de votre vie C'est parce que dans votre passé, vous avez mis en place des habitudes qui, si elles sont encore présentes aujourd'hui, vont avoir une conséquence dans votre vie. Donc, plutôt vous travaillez sur vos habitudes, qui est à l'origine de beaucoup de choses. Alors en fait, à l'origine de vos habitudes, et il vous fait travailler sur ça, hein, c'est ce qui se passe dans la tête encore une fois, mais plutôt vous travaillez sur ce qu'il y a dans votre tête, sur vos habitudes, plutôt vos actions vont être en cohérence avec vos ambitions, vos objectifs, et plus vous allez avoir des résultats. Donc, un super livre que je recommande vivement, euh, « Un Rien peut tout changer », donc le livre du mois.